Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guide sur Guldan Alors Guldan c'est un mage, un mage un petit peu, je dirais pas, pas, pas comme les autres, pas tout à fait comme les autres Alors bien sûr, si vous avez regardé les vidéos de From Zero to Heroes, vous savez que en fait la différence entre un mage et un auto-attaqueur c'est qu'un auto-attaqueur fait euh, des dégâts constants avec ses attaques automatiques Alors qu'un mage lui, il va balancer la sauce et ensuite il aura plus rien, balancer la sauce avec ses capacités alors que Et ensuite plus rien Ce qui est évidemment pas vrai tout le temps Parce que sinon ce serait trop chiant L'auto-attaqueur il aurait jamais de burst Et le mage bah, il aurait jamais rien après avoir balancé la sauce Donc bah, évidemment ça veut pas dire que le mage ne peut pas mettre d'auto-attaque Bien sûr le mage il faut mettre des auto-attaques On va y revenir sur Gul'dan, c'est -ce pas pour rien que je fais ce petit truc Et pour ce qui est de l'auto-attaqueur eh il a des capacités des Sylvanas, des Hanzo etc, ça reste des auto-attaqueurs hein. principalement leurs dégâts sont euh, par leurs auto-attaques mais leurs capacités sont très importantes et bien vous avez quelques mages Mephisto et Gul'dan par exemple en font partie ils vont avoir une courbe de dégâts la plupart des mages vont faire et ensuite plus, plus grand chose avec des petits pics et ensuite quand ils ont tout récupéré un gros burst les auto-attaqueurs c'est plus standard avec un petit pic très standard en fait les, les mages du genre Mephisto et Gul'dan vont avoir du burst comme n'importe quel mage mais un peu moins que les autres et la courbe sera pas comme un pic vraiment comme ça Elle va être euh, un mix entre les, les courbes d'auto-attaque et une courbe de dégâts euh, de mage Ce qui nous fait que Guldan a pas mal par exemple de poke et de dot de dégâts sur la durée Alors ça reste du dégâts sur la durée avec pas mal de burst Mais c'est du coup une courbe un peu différente comme un Mephisto Un Mephisto c'est pas comme une Jaina où tu balances brrr, tout balancer dans la tête et ensuite plus rien Un Keltas c'est du combo, une Orphea c'est du combo Heureusement, il leur faut un peu de poke aussi, mais c'est du combo. Tu, Keltas, tu balances une rupture, choc de flammes, Z, pff, allez, c'est bon, t'as tout balancé. Ultime, t'as tout balancé. Guldan, comme un Mephisto, c'est. Tu as Mephisto, par exemple avec le Z, le Z, le Z, le Z, il faut toucher un bon bout de temps pour que ça tique des, des dégâts supplémentaires. Et bien, Guldan, on va avoir le même principe. Guldan est déjà un démoniste façon WoW, façon, euh, façon Warcraft, etc. Donc en gros, il n'a pas de régène de points de vie. Et du, euh, il n'a pas de régène de mana pardon Donc en fait si vous lancez des sorts Et eh bien votre mana ne remonte pas Du coup votre barre de vie va être super importante Pour pouvoir sacrifier des points de vie Donc la régène par contre en point de vie pas de problème Pour pouvoir remonter en mana L'idée du sacrifice hein, de démoniste, tout ça tout ça Donc ce qui est très intéressant avec Guldan ça va être que ses capacités va falloir bien gérer votre mana parce que ça va impacter directement vos points de vie. Donc vous allez vous faire mal pour pouvoir vous régénérer en mana. Très important avec Gul'dan du coup le, la, le les gangres flammes. Gangreflamme c'est le sort de base, 75 de coups en mana, euh, 1,5 secondes de temps de recharge, déchaîne une vague de flammes qui inflige 506 points de dégâts, alors c'est les valeurs 20. Donc en gros vous faites un q -spell, votre A et vous l'avez quasiment tout le temps. C'est un sort que vous avez tout le temps. Vous allez spammer comme un petit fifou et vous pouvez voilà lancer des sorts en boucle. L'intérêt du Q-spell, c'est que c'est un CD très très très très court, donc vous allez pouvoir, voilà, vraiment harceler l'adversaire en boucle. Le Z, le Z, ce qui est intéressant, temps de recharge 10 secondes, donc pas de consommation en mana pour le coup, puisque c'est celui qui va vous permettre, évidemment comme le perso consomme des points de vie pour récupérer de la mana, et eh bien c'est le sort qui va vous permettre de récupérer des points de vie. Le truc, comme vous le voyez, c'est une canalisation immobile, et ça draine les points de vie de l'adversaire, ça lui inflige donc... 289 points de dégâts pour lui rendre 412 points de vie des valeurs niveau 20 encore une fois donc en soi, c'est la difficulté c'est surtout de rester inactif pendant qu'on lance ce sort, on y reviendra après et enfin la corruption, le E, le sort principal de Gul'dan 80 coups en mana, 14 secondes de temps de recharge donc c'est le sort le plus long ça fait surgir 3 explosions d'énergie hein, comme vous le voyez 3 petits cercles un la vous inflige, donc chaque cercle inflige 491 points de dégâts en 6 secondes L'effet peut se cumuler jusqu'à 3 fois sur un ennemi Donc l'intérêt ça va être potentiellement de mettre une double touche sur un adversaire Pour augmenter les dégâts de la corruption C'est ça le principe Donc évidemment dit comme ça, ça a l'air énorme 491 points c'est en 6 secondes Donc faut quand même nerf, hein. les dégâts sont pas aussi impressionnants que ce qu'on pourrait croire Maintenant ce qui est intéressant c'est que si l'ennemi fuit il peut prendre potentiellement les trois cercles et du coup le maximum de dégâts mais on y reviendra parce que ce qui rend la corruption très très forte c'est surtout les talents Donc, mais après bon voilà c'est toujours cool de mettre ça l'intérêt aussi c'est que la corruption par exemple un trois cercles ça se fait très facilement sur un bâtiment un, un fort par exemple et eh bien vous pouvez on euh, va rafraîchir les forts et on va éviter les temps de recharge aussi en fait l'intérêt c'est que vous pouvez, donc là par exemple les tours vous voyez elles, elles prennent quand même beaucoup beaucoup de dégâts hein, sur le papier mais l'intérêt ça va être, alors laisse-moi Arthas tranquille On va se suicider mais c'est pas grave L'intérêt c'est de mettre aussi trois cercles En profitant des hitbox des personnages Vous pouvez mettre trois cercles sur un fort On y reviendra parce que là sur le papier on se dit bon c'est pas énorme C'est quand même pas dégueulasse, hein. de base c'est quand même pas dégueulasse Donc Il est l'heure de parler des talents Parce que sur Guldan c'est quelque chose de très très très très important Donc Guldan niveau 1 Le palier est assez utilitaire beaucoup de quêtes, hein, vous voyez c'est tout un système de quêtes on va commencer par l'écho de corruption l'écho de corruption, toucher 40 héros adverses avec la corruption une fois que ça c'est fini et eh bien après la troisième frappe la corruption frappe trois fois de plus dans la direction opposée c'est à dire qu'au lieu de faire un 3 cercles vous faites un 6 cercles je vais vous mettre, je vais, je vais mettre la quête et pour vous que vous compreniez bien alors. on va accomplir les quêtes en gros l'idée ça va être de faire double cercle, trois cercles et ça va revenir dans l'autre sens ce qui est très très fort parce que déjà ça va, vous l'avez vu, c'est cumulable 3 fois Donc vous allez potentiellement toucher les maximums de dégâts En plus de ça, l'intérêt c'est que à chaque cercle, vous réinitialisez la durée du dot Donc au final, si le premier cercle touche, il a déjà commencé à mettre des dégâts Sauf qu'il est cumulable 3 fois Vous allez toucher et lorsque ça revient avec le dernier cercle touche, il va recharger les 6 secondes de dégâts en fait. Donc le montant global des dégâts infligés va agrandir, donc c'est sur le papier très très intéressant. Donc le problème, la seule donc ce talent sur le papier est vraiment très très fort, on y reviendra, les autres paliers 1 sont moins forts, mais celui-là c'est déjà le seul qui augmente les dégâts, mais en plus l'intérêt en fait avec ce talent, ça va être de pouvoir mettre un gros gros burst, on y reviendra par la suite. Maintenant la difficulté de ce talent c'est les 40 touches. Sur certaines. Euh, ça dépend des cartes, ça dépend de l'élo, ça dépend de pas mal de trucs. Mais sur le papier, la corruption, euh, sur certaines cartes comme Sanctuaires Infernaux, ça va monter vite. Vous allez très souvent sur le Sanctuaire mettre des corruptions 2, 3, 4. Il va falloir, comme c'est le CD le plus long aussi de Guldan, faut pas la lancer n'importe comment. Bien sûr, vous avez envie de stacker, mais il vaut mieux attendre le bon moment pour pouvoir stacker facilement la corruption. Et voilà, infliger un maximum de dégâts. Le truc, le c'est truc, que sur certaines cartes, comme par exemple Valmody, vous allez très souvent devoir faire des camps, des... Enfin, par exemple vous même vous Jardin de Terreur, vous allez souvent faire des camps, vous allez souvent être isolé sur un bout de la carte, donc pour pouvoir stacker les 40, c'est euh, compliqué quoi, donc ça peut avoir un gros problème, parce que généralement, cette quête, il vaut mieux l'avoir finie à partir du 16, on y reviendra, mais il vaut mieux la finir vers le 16, si vous la finissez avant le 16, c'est GG, si vous la finissez vers le, vers le 16, donc 15 ou 17, c'est OK, mais le très, parfois ça peut arriver qu'on finisse cette quête au niveau 20 et là ça devient un petit peu long Ça met un peu trop de temps Donc voilà, essayez de vous mettre un barème, il faut essayer de le finir au niveau 16 Du coup, attaquons les autres talents Nous avons le Cuspel, le brasier infernal, toucher 30 héros adverses avec la gangre flamme Augmente le rayon de gangre flamme de 10% Alors sur le papier on pourrait dire 30 touches, tu viens de nous dire 40 touches c'était pas facile 30 touches du coup, ça doit être, ça doit être compliqué Je rappelle que les touches c'est... Euh par cercle hein. enfin vous pouvez par exemple avec les cercles là par exemple bah j'aurais euh, j'aurais eu euh, 3 3 3 stacks non parce qu'il y en a un qui a touché deux fois je crois alors du coup q beaucoup plus simple parce qu'un q à... bah, je peux potentiellement spammer et toucher très vite monter très très vite le stacking très très très très vite donc ça c'est l'intérêt le truc à ce niveau là c'est que le q certes c'est une quête donc on pourrait dire que c'est compliqué ça se stack très facilement c'est la quête probablement la plus simple à stacker de Gul'dan, de tout l'arbre. La difficulté, par... enfin la différence, par contre, c'est que la récompense n'est pas énorme. Alors Gul'dan, faut qu'on en parle parce que le Cuspel a une, le Cuspel a une animation un petit peu particulière. Elle va un tout petit peu plus loin que ce qui est indiqué, un tout petit peu, un chou plus. Donc parfois on peut être surpris en mode ah bah ça va pas toucher et en fait ça touche. Un truc intéressant avec le Cuspel de Gul'dan, je le dis en tips maintenant surprir. aussi. J'ai pas encore validé la quête. Hein. Vous voyez, j'ai pas encore validé la quête. En fait, vous pouvez avec le Cuspel toucher les tours sans prendre de dégâts. Vous voyez là, elle arrive. En fait, si vous faites un bon euh, un bon hit and run, voilà, enfin c'est un spell and run hein, pour le coup. Et eh bien, vous pouvez détruire les tours sans même qu'elle vous touche. Donc ça c'est plutôt intéressant avec Gul'dan. Maintenant, revenons sur notre quête. Si vous avez validé, ça augmente le rayon de gangre de 10 Alors dit comme ça, le rayon, pour dire OK quoi, c'est le radius, c'est quoi c'est quoi en fait. Ce qui est intéressant avec le rayon, c'est que vous allez, comme c'est un rayon, vous augmentez en fait votre portée. On va accomplir les quêtes et vous voyez, alors je vais juste réinitialiser les talents pour que vous voyez, je vais me positionner max range pour que vous voyez la différence Hop, voilà, là je touche, ok, là je touche, maximum portée Si j'accomplis les quêtes, je prends Q et j'accomplis les quêtes, j'ai augmenté sensiblement la range Et comme je vous l'ai dit, ça va un peu plus loin que ce qui est marqué au sol, l'animation va un peu plus loin que ce qui est marqué au sol ça me permet de toucher de très très très très loin pour le coup des adversaires qui sont euh, très isolés Généralement le Q-Spell avec Gul'dan vous permet de poke les tanks, vous poke les frontliners En fait avec le Q-Spell O1 ça vous permet de toucher même les mecs à distance par exemple les corps à corps Gul'dan, j'en parle maintenant aussi, le spell, le la gangreflamme flamme est l'un des outils anti-auto-attaqueur Guldan est un counter naturel de Vala A une époque Vala en double support était très très très très joué Avec à l'époque Tassadar était un off support Et euh, je sais pas Malfurion ou autre Et ça marchait du tonnerre Eh bien Guldan était un counter naturel de speak Puisque bah, Vala est très fragile Elle est obligée de s'approcher de mettre des auto-attaques Et Guldan il fait schlop Une fois il recule Une fou, hop, il recule Hop, il a peau comme ça à longue distance, la Valade ne peut rien faire, elle peut même pas lui ta le taper. Et elle a pris en deux q spell, elle a pris un tir PV quoi. Donc c'est très très très compliqué. Et en plus Gul'dan lutte très bien contre les doubles supports, tout ce qui est... Euh, bah, en fait, il met énormément de peau, qui met beaucoup de dégâts sur la durée et autres. Donc au final, il lutte très très bien contre, euh, sur la durée en fait. Donc il est compliqué. Et en plus, on y reviendra avec son niveau 10. C'est un autre euh, argument. Donc Gul'dan contre les auto-attaqueurs, c'est vraiment vraiment pas mal. Cooter naturel de Valar, et en plus de ça, bon bah, il, il s'occupe bien des auto-attaqueurs. Et même par exemple, contre une Hammer qui est l'auto-attaqueur qui a le plus de portée, bah c'est vrai qu'il va pouvoir, avec une bonne corruption, elle bouge pas, donc c'est très facile de lui mettre sa corruption. Et le Q-spell, par contre, sans le, le build Q-spell, c'est plus dur de toucher. Mais vous, pouvez quand même, vous avez quand même une portée qui est sensiblement grande déjà de base. Euh, du coup, le dernier talent au niveau 1, c'est plutôt utilitaire encore une fois, parce que là, c'est vraiment, on augmente la portée, donc vous pouvez augmenter le nombre de personnes touchées, donc les dégâts. Globaux mais pas les dégâts sur une cible Contrairement à la corruption Là l'énergie chaotique c'est un peu le même délire C'est l'utilitaire, ça augmente la portée de drain vie de 25% De base, donc ça c'est cool Et augmente les points de vie rendus par les globes de régénération De 50%, ce qui est quand même appréciable récolter 15 globes de régénération Donc ça c'est la quête, une fois que vous avez récolté 15 globes de régénération, le coût en mana Des capacités de base est réduit de 20 points de façon permanente Donc c'est très Utilitaire, hein. c'est moins de consommation De mana égale moins de problèmes au niveau des points de vie Sachant que ce niveau 1 vous donne vous redonne, vous augmente la portée du drain donc pour être plus safe et vous permet aussi et eh bien d'avoir plus de, de régénération par les globes. Ah c'est un petit peu voilà c'est un peu c'est un peu j'ai envie de dire la, la trousse de secours de Gul'dan. On préfère un couteau ou euh, un sniper mais c'est toujours assez intéressant d'avoir des, des pansements Mercurochrome dans le sac. Donc en soi c'est pas un mauvais talent. On y reviendra après, Guldan à la base c'est un mage donc qui a un très très, très gros waveclear, hein, c'est sa grande force Le Q-Spell sur une vague de sbires, hein, on va y revenir, c'est monstrueux La corruption bien sûr mais l'idéal c'est que tout, vous pouvez spammer le Q-Spell toutes les 1,5 secondes donc, On va pas se mentir, quand, euh, quand je vais rafraîchir l'effort et qu'il y a les sbires qui arrivent bah, Tu mets deux tu t'as nettoyé une vague Donc Guldan est évidemment très très fort sur les maps à rotation les maps où on va waveclear très vite hein, Q-spell, vous voyez, euh, hop, je fais ça Hop, il n'y a plus de sbire distance Et voilà, boum, j'ai mis 3 Q-spell, il n'y a plus de vague Et là, bah, on est sur Spider Queen, on est sur Tombe de l'arène araignée, boum, je change de lane Je suis mon tank, on change de lane On, on nettoie celle-là, on remonte, on nettoie celle-là Sur Sanctuaires Infernaux, bah, il nettoie les squelettes assez vite aussi, donc Finalement, Gulan, très très intéressant dans ce genre d'optique Donc au final on l'aime bien dans les rotations Mais Gul'dan peut quand même aider Un petit peu l'image d'une Chromie C'est pas un solo liner mais on peut le voir tenir une lane Et c'est un counter de certains euh, solo liners Qui peuvent être un petit peu des, des, des harceleurs Des persos un peu horribles Du genre euh, Phoenix ou euh, Zagara Surtout Zagara Et eh bien Gul'dan contre Zagara Il se débrouille très très bien On y reviendra en fin de vidéo Niveau 4 Et comme on l'a dit hein, Il counter déjà bien les auto-attaqueurs de base Donc niveau 4 donc, On l'a dit La corruption est très très forte Mais on y reviendra pour les builds après euh, Donc là on va prendre la corruption Niveau 4 Niveau 4 c'est le palier utilitaire de Gul'dan Vous allez me dire Bah ouais il avait déjà un peu d'utilité Oui mais là c'est vraiment full utilitaire On a que des talents Comme Gul'dan on l'a dit Bah pour récupérer de la mana Il a besoin de sacrifier des points de vie Et eh bien il va falloir des talents Qui lui régénèrent ses points de vie Donc là on a 3 talents on a la sombre connexion pour commencer qui augmente la quantité de mana rendue par la connexion à 35%. Le dé, hein, je le rappelle, la connexion, ça vous consomme 487 points de vie. La régénération de mana de Gul'dan est réduite à 0, à l'activation rend 25% du maximum de points de mana. Donc, quand vous prenez la sombre connexion, ça fait que vous sacrifiez toujours 487 points de vie, mais ça vous rend plus de mana. Le problème, du coup, qu'est-ce que ça fait sur le long terme bah, Comme Gul'dan, il aime bien les longs fights. Alors en fait généralement vous allez économiser le nombre de dés par teamfight en fait ça vous... Normalement si vous faites bah, par exemple là normalement c'est 50% du maximum de points de mana si vous l'avez fait deux fois bah, là si vous montez à 35 bah, ça vous monte largement le gain de mana donc ça va probablement vous... au lieu de, de devoir utiliser 3 dés vous allez en utiliser que 2 dans un teamfight donc ça c'est quand même de l'économie sur vos points de vie et ça marche sur toutes les cartes Maintenant sur certaines cartes où les sbires sont très souvent présents, Sanctuaires Infernaux de la araignée Volskaya, vous fightez pas loin, de, pas loin des lanes. Bah, l'absorption d'âme est très très forte. Temps de recharge par charge, 30 secondes. Ça tue instantanément un serviteur adverse. Donc, même une catapulte, one shot. Un melee, one shot. Tue instantanément un serviteur adverse et lui rend 800 points de vie. Pas dégueulasse quand même. C'est valeur niveau 20, mais 800 points de vie niveau 20, c'est pas dégueu. Donc, euh, absorption d'âme. Ouf Ouf Hop, full PV. Et ce qui est bien, c'est que ça marche même dans un teamfight. Vous faites traquer, vous êtes pas bien, vous allez vers une vague de sbires. pouf On met les absorptions d'âme dessus, instantanément ça détruit Et ce qui est bien c'est que, comme on l'a vu avec Gul'dan, je vais, je vais recharger l'effort ce, ce qui est intéressant avec Gul'dan c'est que votre q il nettoie, bah, il one-shot un mage euh, Si je dis pas de bêtises il tue un, un après ça dépend du, du niveau de, de la game mais il tue quasiment les, les mages Donc en, en double Q-spell vous avez nettoyé la vague Donc l'absorption d'âme vous pouvez l'utiliser sur les mêlées, qui ont beaucoup de points de vie les mêlées et comme ça, vous récupérez les PV et ça vous permet d'accélérer le wave clear de Gul'dan Et en plus de ça, vous avez de la régénération qui marche en PvE et en PvP, en teamfight aussi Il faut juste que vous soyez près d'une vague D'où le problème de ce talent sur des maps comme Battlefield of Eternity, Champ de l'Éternité. vous allez fight près de l'Immortel, ça va moins être fort Si vous fightez, je sais pas, si vous combattez sur Valmody pour le tribut Les vagues de sbires sont loin Après si les tribus sont vraiment proches des lanes ça va Il y a des tribus qui sont très loin donc ça sera plus compliqué mais sur le papier l'absorption d'âme est le meilleur talent niveau 4 de Gul'dan Le problème c'est le côté situationnel en fonction de la carte et de l'endroit où vous trouvez Mais comme on l'a dit, hein, wave clear plus sustain, c'est quand même très fort Là où celui-là c'est juste de la sustain et c'est sur la durée Ensuite nous avons la soif de mort Le temps de recharge de drain de vie s'écoule 100% plus vite tant qu'il est canalisé Donc, Le temps de recharge s'écoule plus vite Si un ennemi meurt alors qu'il est victime de drain de vie Le temps de recharge de la capacité est annulé alors, c'est à la fois très fort et pas terrible aussi. L'intérêt euh, de la soif de mort, c'est surtout en PVE, bien sûr, puisque bah, si vous avez... Euh, on va réinitialiser des talents. Talent. Si vous avez pris la soif de mort, par exemple, je le fais sur un... Talent. Sur un sbir, boum, je récupère instantanément mon drain, donc j'ai un reset sur mon drain pour, pour wave clear. Alors, le truc c'est que Guldan vous ralentissez votre wave clear parce que vous êtes censé mettre des Q-spells pour wave clear. Donc ça ralentit votre wave clear. Mais par contre, il est vrai, il est vrai vous allez pouvoir vous régénérer potentiellement à l'infini sur une vague de sbire Là vous commencez à comprendre pourquoi ça peut être pas mal contre Zagara Si vous ne le comprenez pas encore, ne vous en faites pas, on y va plus tard Donc, ce talent est très situationnel, il marche surtout en PvE Il ne marche quasiment que en PvE, là où la sombre connexion marche PvE-PvP Celui-là marche surtout, enfin, encore mieux dans les deux aspects La soif de mort, elle, elle marche moins bien en PvP Pourquoi Vous allez me dire, bah Malga tu dis ça, mais si on fight dans une vague de sbire, tu peux quand même aussi faire le Q-Spell alors déjà, un truc qu'il faut pas oublier, si vous vous ratez, vous n'avez pas votre reset Alors comme ça se recharge plus vite, c'est ok aussi hein. C'est ok bien sûr puisque le temps de recharge commence Donc vous l'avez, bon là il vient de mourir donc ça marche pas Et Là si je se stop, alors, au lieu des 10 secondes, vous avez vu j'ai eu que 6 secondes donc ça marche bien Mais le truc qu'il faut bien comprendre c'est que en PVP, donc oui effectivement vous allez pouvoir vous soigner aussi sur un héros Vous allez récupérer un peu plus vite le temps de recharge Donc ça peut marcher un peu plus en PVP, vous pouvez récupérer potentiellement le drain. Mais en PVP, si vous faites ça En fait, votre perso, il ne bouge plus Il est immobilisé Et qui dit immobile Dit plus vulnérable à l'adversaire Par exemple à Arthas, si le Gul'dan le draine C'est plus facile pour lui de mettre son route C'est plus facile pour lui de, de l'approcher Et de, du coup de le bloquer dans un slow Éternel contre Arthas Alors en PVP bien sûr si le mec est low en point de vie Si je le tue, je récupère mon drain instant Donc ça, ça marche très bien Mais il faut que, déjà que l'adversaire ait plus de points de vie Ce qui n'est pas le cas dans tous les fights Si vous commencez à perdre le fight Généralement les adversaires ils sont encore bien en point de vie Donc vous n'allez pas pouvoir profiter Et surtout le problème du drain C'est que vous êtes sur une canalisation immobile Un bum de Lucio, une grenade de Morales Boum, plus de drain Et ça, c'est gros gros gros problème Des talents sur le drain, évidemment donc la soif de mort, bof, bof, bof, bof Par contre évidemment si vous tenez une lane, comme on l'a dit comme une chromie vous allez devoir tenir une lane bah, La soif de mort devient très intéressante puisque ça vous permet voilà, d'avoir vos petites potions en permanence Mais encore une fois même si vous tenez votre lane l'absorption d'âme est également excellente Donc on va rester sur l'absorption d'âme au niveau 7 Alors le palier niveau 7, enfin on va commencer à avoir un palier vraiment dégâts on a tout d'abord la soif de pouvoir, ça augmente la puissance de capacité de 15% Guldan étant un mage, 15% de puissance de capacité ça veut dire 15% de dégâts supplémentaires sur tous ses sorts magiques Et ça marche sur le Cuspel, ça marche sur le Drain et ça marche sur la Corruption Alors un point qui est important de noter sur Guldan Parce que quand vous prenez la description du Drain ça vous met que vous infligez 289 points de dégâts et vous rendez 412 points de vie A une époque les... les montants de dégâts n'affectaient pas la régénération de Guldan donc là par exemple, bah, je fais du 103, 103, 103 aux valeurs niveau 20. Et bien en fait, il faut un maintenant, il faut un euh, si il vous faut faites la soif de pouvoir, comme ça augmente talent. la puissance de capacité de 15%, ça augmente également la régénération. Et du coup, la soif de pouvoir, comme ça augmente de 15%, ça fait plus de dégâts. Euh, attendez, mais il y, y a eu un problème là. Hein. Pourquoi ça n'a pas, un... pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Parce que ça augmente la puissance de capacité, ça devrait fonctionner. Est-ce que c'est parce que j'ai lancé les spells trop tard Normalement c'est censé marcher hein. C'est censé marcher Bah non ça marche pas Ok bon, Je sais pas si c'est un bug ou c'est normal Parce qu'à une époque je me rappelle avoir remarqué que ça avait été changé Mais peut-être pas en fait Mais bon dans, dans tous les cas la soif de pouvoir augmentera de 15% tous vos dégâts Donc Q-Spell, drain, Corruption et l'ultime Quel que soit l'ultime Et ça marche sur tous les tics de dégâts de corruption Donc votre corruption fera 15% de dégâts supplémentaires Votre Q-Spell fera 15% de dégâts supplémentaires votre drain de vie fera 15% de dégâts supplémentaires Donc la soif de pouvoir très très fort Par contre ça réduit les soins alliés reçus de 25% Alors ça ne marche pas pour vos propres soins Vous voyez le petit moins 25% Ça ne marche pas pour vos propres soins ça, augmente, ça ne réduit pas les soins du drain de vie Ça ne réduit pas la puissance de l'absorption d'âme Ou des autres cartes que vous avez pris Ça réduit seulement les soins du support allié Mais bon c'est quand, quand même toujours intéressant Ensuite vous avez euh, donc le lien des ombres. Réduit le temps de recharge de la corruption de 1,5 secondes pour chaque héros adverse touché par la gangre flamme. Ce talent est quand même le moins bon du palier 7, on va pas se mentir, mais d'un autre côté il est très utilitaire parce que bah, plus vous touchez de mecs avec le q avec votre A, plus vous réduisez le temps de recharge de la corruption. Qui dit plus de corruption, dit plus de stacking facilement et plus de, de dot. Le truc c'est que Guldan, vous le draftez, hein, vous, le, vous le choisissez pour du burst. Certes, c'est du burst. Un petit peu plus lent, mais ça reste du burst voulez choper un gars le fracasser donc enfin quand vous avez mis une corruption normalement l'ennemi il est censé euh, faire la gueule hein. donc la soif de pouvoir est très très forte pour ça parce que bah, ça augmente les dégâts de tous vos spells donc que vous soyez sur un build A, que vous soyez sur un build E, que vous soyez sur un autre build ça augmente tous vos dégâts donc c'est quand même très très intéressant parce que voilà sur un build corruption bah, ça augmente aussi les dégâts du Q-spell donc entre deux corruptions bah le Q-spell fait plus mal donc le lien des ombres le problème c'est qu'il n'apporte rien par exemple, sur un Build Cuspell, ça sert à rien. C'est un talent sur le A, mais ça ne sert à rien pour un Build Cuspell en fait. Donc la soif de pouvoir ultra important sur un Build Cuspell, très important aussi sur un Build Corruption. Ensuite, on a l'épuisement maléfique. Alors, ce talent, à une époque, il était nul. Et du coup, Blizzard l'a, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, up encore et encore. Le problème du coup de ce talent maintenant, c'est que il est complètement débile. Avant, il y avait des conditions pour que ça proc et ils ont retiré toutes les conditions. Et le truc, c'est que c'est devenu un talent complètement idiot. Alors, je pense que ce talent sera nerf à terme, peut-être dans un mois, peut-être dans deux mois, peut-être dans trois mois, peut-être dans un an. Mais ce talent sera nerf. Drain de vie inflige 50% de dégâts supplémentaires. Ok. bon, Là, soif de pouvoir 15% de dégâts supplémentaires, mais le drain de vie, lui, là, il fait 50% de dégâts supplémentaires. La différence, c'est que c'est que sur le drain, mais le drain de vie augmente ses dégâts. Et ça réduit également la vitesse de déplacement de la cible de 40%. À une époque, il fallait mettre la corruption et mettre le drain, mais pendant slow. Là c'est plus le cas, on va les drainer etc. Maintenant c'est plus le cas. Je veux dire vous pouvez mettre votre Cuspel, votre E à l'envers, vous mettez le drain, là pas de problème. Le drain va fonctionner, il va, il va faire des dégâts et il va slow l'adversaire. Et le problème de ce talent c'est que généralement c'est pour les mauvais Guldan en fait. Un Guldan qui rate ses corruptions et son Cuspel, bah, normalement c'est un Guldan qui devrait jouer autre chose en fait. Hein, ou qui devrait s'améliorer sur son Guldan. Le problème c'est que ce talent bah, il permet à des joueurs qui sont dégueulasses sur Guldan, d'avoir un peu d'impact quand même puisque bah ils augmentent les dégâts du drain et le drain tu peux pas le rater hein. c'est ressens les mains hein. le type... à partir du moment où as verrouillé le Z pas de problème Alors ce talent évidemment c'est pas que pour les mauvais gul'dan il a quand même un point très fort c'est aussi que contre des cibles très mobiles comme Serratul le Tracer surtout Tracer par exemple bah, c'est vrai que chut, il va zoner énormément c'est ciblé la Tracer elle peut pas faire des droite gauche droite gauche pour vous bouger le gars donc la Tracer généralement quand, vous... quand le Gul'dan va commencer à la drainer il va faire mal elle va récolle, elle va faire son E pour vous détruire votre drap. Le truc, encore une fois, c'est que ça vous encourage à ne pas bouger, ce qui est un crime. Je viens à ETC, il vous voit drainer devant l'adversaire, glissade et c'est fini, hein. vous n'avez plus de Guldan. Hein. Certes, Guldan est un, un, est un mage qui a un pool de PV quand même assez haut par rapport à, à une Liming ou, ou autre, mais c'est quand même encore faible, ça reste un mage, hein, Guldan. Donc, l'épuisant enfin, le, le, maléfique, c'est plutôt situationnel, on va dire. Niveau 10, alors là on a ce qui est très drôle avec Gul'dan, c'est qu'on a probablement l'un des meilleurs ultimes du jeu Et probablement l'un des pires ultimes du jeu dans le même perso On va commencer par le Fear, l'épouvante 90 de coups en mana, temps de recharge 80 secondes Au bout de 0,5 secondes ça inflige 263 points de dégâts au héros adverse Augmenté de 15% avec le seuil de pouvoir Et ça a peur les ennemis, ça Fear les ennemis pendant 2 secondes Le principe du Fear Tant qu'ils sont apurés, les héros sont réduits au silence et fuient le centre de l'épouvante. L'idée. Enfin, il n'est pas en smartcast. Hop. Euh, si, on relâche pas. Pourquoi il l'a pas. Okay. Maléable. En fait, l'idée, c'est que vous allez à un cercle et vous voyez, le centre va être extrêmement important parce que si vous mettez le centre ici, vous, f... vous allez effrayer l'ennemi et le faire fuir. A l'inverse. Si vous mettez, par exemple si on met le Fir là, bah ça fout le bordel, Chacun est, ça, ça, ça va complètement séparer une équipe Et dernièrement, vous pouvez attirer un ennemi vers vous, par exemple en faisant hop Et vous allez attirer l'ennemi dans votre équipe Très très très pratique avec Guldan, que ce soit en team ou en ranked Pour foutre le bordel dans un teamfight Alors On dégage tout le monde, on sépare et on burst un adversaire Potentiellement potentiellement aussi le euh, le, dégager, euh, le dégager vers votre équipe comme ça bah, le tank qui se toucherait un petit peu le TC cause pas trop glissade bah là vous avez engagé pour lui et derrière bah c'est euh, un free catch pour, pour l'adversaire l'intérêt aussi par exemple ça peut être de fire l'adversaire avec la corruption avec les 6 cercles vous pouvez potentiellement je vais essayer de le accomplir les quêtes en fait vous pouvez potentiellement je me suis raté mais vous pouvez potentiellement en fait si vous mettez une corruption par exemple en fait vous pouvez le balancer dans la courue Potentiellement lui mettre les 6 cercles euh, Ou sinon comme ça en fait Vous faites comme ça, le mec se barre Et là vous faites ça pour qu'il retourne dans la Corruption Bon, et cherchez pas à faire ça parce que c'est très rarement euh, viable J'ai cast je sais pas combien de matchs de HGC j'ai vu Menei le faire une fois et ça a été vraiment dingue mais sinon bon, c'est pas très intéressant de le faire Et même Mene, il le faisait très très très peu ça, hein. gaspiller un fear pour ça c'est pas beaucoup Vaut mieux fear les 4 mecs ou les 3 mecs et euh... après attention Beaucoup de Gul'dan veulent mettre des fear forcément 4 comme une Zagara voudrait mettre une Mo 4, ou un ETC veut mettre un Pogo 4 Mettre un fear sur une Vala qui serait par exemple beaucoup trop avancée, vous lui mettez des Q-Spell et elle fait n'importe quoi vous mettez le fear, ça sécurise un kill, c'est GG hein. 80 secondes CD, euh, c'est tout à fait acceptable. Hein. Ça veut dire 5 v 4 normalement le fight vous le gagnez. Donc évidemment faut pas hésiter à fear 1 si vraiment il y a un mec qui fait n'importe quoi. Par contre bien sûr dans un team fight on va essayer de faire un maximum de gars pour assurer le victoire, la victoire dans le team fight. Euh, donc le fear très très très très fort. Ensuite on a la pluie de destruction qui je vais devoir vous montrer. Et est un talent sacrément poubelle vais 80 de coups en mana et la, le temps de recharge est de 70 secondes comme c'était de la merde Blizzard là hop hop hop hop hop et c'est toujours de la merde pour le coup celui-là donc temps de recharge 70 secondes donc c'est plus, c'est moins que le fier. à une époque c'était beaucoup plus après 1,5 secondes, on a augmenté la range c'est augmenté la portée de la pluie de destruction. Après 1,5 secondes, canalise une pluie de météores qui s'abat sur une zone pendant 7 secondes. Avant c'était une canalisation complète, maintenant c'est plus le cas. Euh, chaque météore affiche 362 points de dégâts dans une zone restreinte. Quel est le principe En fait, vous allez avoir 1,5 secondes de canalisation. Et pendant ce temps, ensuite vous êtes libre de vos mouvements. À une époque c'était une canalisation permanente. Et en fait, ça lâche des météores qui tombent de manière totalement aléatoire dans une zone. Alors... Je suis un peu mauvaise langue, ce n'est pas totalement aléatoire Et Par exemple si je mets si je mets la pluie de metteur ici Magnifique. Potentiellement je peux ne pas toucher l'adversaire en fait Comme vous le voyez, là j'ai quasiment pas touché les, les héros Je l'ai mis au milieu des quatre, j'ai quasiment pas touché les héros Là c'est de la chance, parfois ça va toucher plus, parfois ça va pas toucher Donc pas terrible le, y a quand même, C'est pas si random que ça, c'est aléatoire mais... Il y a un petit marqueur Qui indique En gros, que c'est codé comme ça Qui indique où sont les héros Et il y a un petit facteur de chance Pas énorme, on n'a pas les pourcentages Mais un peu plus Qui indique que les metteurs vont se diriger un peu plus dans cette direction là Mais ça ne veut pas dire que ça va toucher Ça va être un peu plus dans cette direction là Et comme vous l'avez vu, là, je viens de le lancer Soyez les témoins de la puissance de votre Potentiellement Ça va pas toucher quoi ah, y a, y a... Bon là ça a été un peu plus mais il n'y a pas non plus des milliers de météores qu'on touchait quoi. Alors le truc aussi, encore une fois, la pluie de mét... Le fear est instantané, quasiment. Quasi instantané. Ça a être une canalisation qui se lance comme ça. La pluie de destruction, comme vous le voyez, c'est 1,5 seconde de canalisation. Vous pouvez vous faire annuler. Combien de Gul'dan j'ai vu crever pour lancer leur merde C'est une catastrophe. Et même contre les bâtiments, hein. Même contre les... Parce que la pluie de destruction, honnêtement, c'est surtout contre les bâtiments que ça peut être intéressant. Mais regardez. Regardez. Alors là on a de la chance, ça a touché pas mal la tour, ok, plutôt pas mal Mais on a eu de la chance Je vais, euh, je vais la relancer la oh, la merde, là. Je vais la remettre, ça se trouve elle va pas du tout toucher autant Parce qu'évidemment ça touche en fonction de la hitbox les, les structures ont des hitbox plus grandes Est-ce qu'on arrivera à tomber la tour Oui, bon là on a eu pas mal de réussite là-dessus Mais du coup c'est plutôt sur les structures que ça va être bien Mais c'est pareil, Gul'dan en structure il est très bien hein. C'est l'un des mages qui a le plus de dégâts structure Jaina étant le, le top 1 mais Guldan, le, fire, euh, le la corruption quand c'est 6 cercles Je vais vous montrer les 6 cercles sur, sur un fort Parce que là le fort il a pris un peu de dégâts On va regarder, c'est pas énorme Tu m'agaces Arthas Tu m'agaces On va faire corruption On va conclure la quête et, et on va aller regarder ça Et il m'agace euh... Les 6 cercles les six cercles, vous voyez, ça envoie quand même pas mal. Ça envoie quand même pas mal. Sinon que ça continue, ça continue. Donc là-dessus, c'est vraiment pas mal. Donc niveau 10, pluie de destruction, c'est quasiment jamais viable. Dans les seuls moments où ça... Enfin non, mais le fear le est trop fort en fait. Le fear est beaucoup trop fort. On pourrait imaginer dans un, dans une optique, je sais pas, de, de, de medivac, de base race ou des trucs comme ça. Mais, mais pourquoi jouer Guldan à ce moment-là en fait donc et autant tu jouer tu Jaina pas, si tu veux ça Donc euh, vraiment le fear sera meilleur Et même s'il y a base s'il y a un mec qui va peut-être venir Tu le fear pour le tuer ou pour le dégager Pendant que tu, tu le finis tu le corps Donc c'est pas très intéressant à ce niveau là Niveau 13, palier défensif de Gul'dan Palier défensif et utilitaire défensif on va dire Avec pour commencer La pierre de... Alors ah non, non je, vais, je vais commencer par la moisson de vie Vous allez comprendre pourquoi sur le papier, donc on l'a dit, palier défensif On va en faire dans l'ordre en fait, ça sera plus simple Gangre armure, toucher un héros adverse avec la gangre flamme Confère 40 points d'armure anti-sort pendant 2,5 secondes Sachant que le QSPEL a 1,5 secondes de temps de recharge Ça veut dire que vous pouvez potentiellement Si vous touchez des héros ennemis avec Être en permanence sous 40 de bouclier anti-sort Je rappelle que tous les héros, même les auto-attaqueurs Ont des dégâts magiques Donc 40% d'anti-sort c'est quand même loin d'être dégueulasse Le truc c'est que la gorgue armure bah, elle ne redonne pas plus de sustain on l'a dit Guldan bah, il doit avoir beaucoup d'outils pour régénérer ses points de vie parce que qu'il bah, consomme ses propres points de vie pour récupérer de la mana à côté de ça on a la moisson de vie le drain de vie qui rend 75% de points de vie supplémentaires quand il est utilisé sur les héros sur le papier la moisson de vie c'est le talent qui offre le plus de régénération à Guldan donc très très très très fort le problème de ce talent évidemment c'est qu'il bah, ne faut pas bouger il faut canaliser jusqu'au bout le drain de vie donc moisson de vie personnellement j'aime bien. J'aime bien contre bah, par exemple encore une fois de la Tracer. Le problème c'est que euh, la moisson de vie bah ça s'annule. Ça, ça, ça, ça hein. Encore une fois une grenade de Morales, n'importe quoi. Boum Plus de plus de drain plus de drain de vie. Et surtout en fait, Gul'dan est un combat est un mage qui va beaucoup fight en déplacement. Vous mettez Q-spell, E, Q-Spell, E, on revient. On va meubler par exemple parfois Q-Spell, une auto-attaque en attendant la corruption. D'ailleurs au passage, Gul'dan très fort contre Arthas. Ses ghouls, il peut les détruire avec les Q-spells. Donc euh, ça marche très très bien à ce niveau-là. Il affaiblit tout le, tout le monde. Donc Gul'dan, il va énormément bouger. C'est souvent des fights comme ça en bougeant, On en vague par vague, on attaque, on recule, on attaque, on recule, on attaque, on, attaque, on recule. Donc des talents qui le font s'arrêter, c'est à double tranchant. Vous êtes en train de drainer une Tracer si les tanks arrive, vous êtes mort, il faut lâcher le drain en fait vous pouvez le cancel votre drain bien sûr, hein. vous appuyez sur Z si vous faites un clic droit, boum on l'arrête et vaut mieux l'arrêter hein, plutôt que mourir donc c'est le problème de la moisson de vie, sur le papier effectivement si vous n'êtes pas inquiété la moisson de vie c'est le meilleur talent pour récupérer vos points de vie le problème c'est que vous êtes immobile ensuite on a le pacte funeste, augmente le, le maximum de points de vie de Guldan de 30% de façon permanente on l'a dit Guldan est un mage qui a quand même des points de vie assez intéressants au dessus de la moyenne mais son temps de réapparition lui est, de, est augmenté de 10 secondes Quelle que soit la durée de la partie Donc niveau 20, bah, vous mourrez c'est 60 secondes de temps de répop, Ça passe à 70 En early, au hein, partir du niveau 13, bah, déjà vous avez des temps de réapparition qui sont longs hein. Donc pacte funeste, en fait c'est situationnel, c'est fort hein. On va pas se mentir c'est fort, mais ça dépend de votre protection en fait Si vous êtes très très bien protégé, ça peut être excellent, peut être excellent. Sachant que je rappelle que vous allez sacrifier des points de vie donc, plus vous avez de points de vie, moins vous en sacrifiez dans votre, en pourcentage. Par contre, ça vous rend toujours un maximum de points de vie en pourcentage. Un maximum de points de mana, pardon, en pourcentage. Donc, ça veut dire que le pacte de finesse va vous permettre de sacrifier un petit peu moins de points de vie. Vous allez moins douiller quand vous allez lancer un sort. Là, là point, moins ta points de vie, plus la ponction fait mal. Donc, le pacte funeste a des avantages. Et surtout, bah, Guldan, il est beaucoup plus compliqué à tomber. Le truc, c'est que si vous mourrez souvent, euh, bah, le pacte de funeste c'est pas du tout rentable. Donc, pacte de funeste, ça dépend des moments. Et par exemple, Guldan en double support, on parlait que c'était bien contre les doubles supports. Mais Guldan on l'oublie, mais à une époque, notamment les Coréens le jouaient en double support. Et ont, par exemple, vous pouvez imaginer Guldan, Zarya et un support, un enfin, mal bah, sur Yon, euh, je sais pas, n'importe quoi. Ça peut être pas mal du tout parce que Guldan peut profiter à fond du double support pour s'avancer, spammer les Q et les corruptions, commencer à deal énormément de dégâts. Et du coup le pacte funeste avec une grosse protection bah, Ça fait que votre euh, le guldan se passe de carry, hein, de passe d'assassin de, à un hyper carry, un hyper assassin qui va pouvoir envoyer à tout le monde, à toute la sauce Et combler le fait que bah, on a remplacé un assassin par un off-support Donc le pacte funeste c'est situationnel Quand c'est bien employé ça peut être extrêmement fort Maintenant il y a un talent qui marche tout le temps et qui est trop fort sur Gul'dan, c'est la pierre de soin Temps de recharge, 60 secondes, certes c'est long Mais ça rend à Gul'dan 20% de son maximum de points de vie à l'activation L'intérêt bien sûr, c'est que vous n'avez pas, pas besoin de drainer un adversaire pas besoin de drainer un adversaire Et ce qui est bien avec la pierre de soin, c'est que du coup Si vous avez la ponction d'âme, l'absorption d'âme, plus le drain, plus la pierre de soin Ça vous fait 3 outils pour régénérer vos points de vie Alors que si on balance tout sur le drain, bah si votre drain est annulé vous êtes mort, vous avez plus de régène. Donc, augmenter la source de heal, c'est être toujours indépendant, pouvoir tenir des fights très très très très longs. Et l'intérêt, bah, par exemple, vous avez tout balancé il y a une tracer qui vous court après, vous n'êtes pas bien, et eh bien, petite pierre de soin, vous pouvez bait l'adversaire en mode oh là là, je suis un gulden fragile, je suis pas bien. J'ai eu combien de fois j'ai tué des gens parce qu'ils pensaient que j'avais plus de vie, et là, pierre de soin, on va faire ça, pierre de soin, là, le Arthas il se dit ah, c'est bon que je peux, euh, hop, on claque, euh, temps de charge hop, on a con. On bait, et là, hop! Et eh ben non, mon coco, je t'ai eu. Je t'ai eu, j'avais encore plein de points de vie. Donc, ça, ça peut être très très fort. La pierre de soin est excellente, puisque, bah, encore une fois, elle se bouge également. On va, on va revenir sur les temps de recharge. Elle, euh, elle bouge, elle peut se lancer en, en étant mobile en fait. Vous voyez là, je la lance en bougeant, donc avec l'activable. Donc, ça, c'est très très très intéressant. Tout comme euh, l'absorption la, d'âme hein, d'ailleurs. Hein. Tout comme l'absorption d'âme. Si je fais ça, hop, pensez juste bien à mettre la connexion avant d'utiliser Absorption d'âme Pour profiter un maximum de la régène, hein, évidemment Ce qui peut être un oubli euh, fréquent, je dirais, chez les joueurs de Gul'dan Donc, là-dessus, très très intéressant pour Gul'dan Et au final, comme on le voit, le, la pierre de soin, elle marchera tout le temps Là où le pacte finesse est plus situationnel, Gangra Armure évidemment, plus situationnel aussi Et la moisson de vie, bah, sur le papier, ça pourrait marcher tout le temps Mais comme ça vous bloque... Bah ça peut être situationnel, ça devient situationnel par nature Palier 16, Gul'dan a un palier 16 de folie, de folie folie folie furieuse Avec trois talents très très forts On va commencer par l'affliction funeste, qui sur le papier est dingue L'affliction funeste, la corruption inflige 171 points de dégâts supplémentaires à l'impact Donc en plus du dot, en plus des 491 points de dégâts en 6 secondes Ça va avoir des dégâts bruts, directs, enfin bruts, des dégâts instants Donc en plus du dot, ça vous rajoute 171 points de dégâts supplémentaires à l'impact Valeur niveau 20, c'est pas énorme, mais c'est toujours cette prix. Si l'ennemi est touché par chaque impact, donc 3 impacts, les dégâts du troisième sont portés à 511. Donc 171, 171, 511. Sachant que n'oubliez pas, si vous avez pris la quête niveau, niveau 1, vous avez 6 cercles. Donc toucher avec 3 cercles au départ, c'est compliqué. Si vous avez les, les, les, les cercles, enfin si vous avez l'écho les, les de corruption qui est stacké. Là c'est très facile de le faire proc Et les dégâts Mamma mia les dégâts sont monstrueux Regardez juste hein. Regardez juste les dégâts que ça va atteindre au final On est sur 1500 alors que je n'ai touché que 3 cercles hein. 1523 en 3 cercles Imaginez sur, sur, sur une équipe complète Ce que ça peut entraîner Sachant que là j'ai même pas. Mais oui non mais je l'ai pas... pas accompli en plus. C'est pour ça que j'ai pas proc. Je me suis dit c'était faible. Mais, mais j'ai pas proc, j'avais pas validé Donc on va la refaire. Regardez les dégâts. Et je touche pas, merde. J'ai touché que deux cercles en fait, encore une fois. Nul Alors, on va essayer de faire ça proprement pour vous montrer. Voilà. Là les dégâts, c'est pas les mêmes. Là les dégâts sont considérables, vraiment considérables, donc c'est monstrueux. L'affliction funeste c'est monstrueux dans une équipe, c'est dingue, c'est juste dingue. Sans compter le fear, hein, bien sûr vous avez potentiellement le fear pour, euh, pour ramener ou éloigner les gars, sans compter votre cuspel et votre drain, l'ensemble va faire des dégâts colossaux. Et là vous allez avoir un burst absolument inimaginable. Maintenant au 16 vous avez d'autres talents qui sont très intéressants aussi. On va revenir, hop, saute de pouvoir, il épouvante, pierre de soin, au 16 Du coup, il y a également euh, les flammes infernales. Toucher un héros adverse avec les gangres flammes augmente les dégâts de la capacité de 10% pendant 5 secondes. Donc ça augmente vos dégâts de Q-Spell. Plus vous touchez avec le Q-Spell, plus vous augmentez vos dégâts. Cumulable jusqu'à 5 fois. Donc si je touche un héros, là vous voyez, il y a, a un nouvel affichage qui vous indique que vous avez un cumul. Là, j'ai deux cumuls. Donc la prochaine fait beaucoup plus mal. Alors ça dure par contre que 5 secondes donc c'est quand même un peu court Mais dans un team fight, 5 secondes pour un spell que vous avez toutes les 1,5 c'est quand même pas mal Et par exemple là je touche 3 personnes c'est à dire que le prochain fait 30% de dégâts supplémentaires Et je rappelle c'est cumulable C'est cumulable donc cumulable avec la soif de pouvoir Donc de base votre Q-spell fait 15% de dégâts supplémentaires Avec le 16 il monte à 25 sur la deuxième touche hein, pas la première la première fera que 15% avec la somme de pouvoir Et l'intérêt, c'est qu'aussi le Q-Spell, Comme vous, vous le voyez Il augmente Il augmente en permanence en fait Je vais, je vais stopper Q-spells le, Et vous allez voir un truc qui est très intéressant C'est qu'en plus de ça Je sais pas si vous avez vu, mais on n'a pas les mêmes valeurs On a eu 582 et, regardez 681, 733, 784 C'est à dire que ce montant est calculé directement c'est à dire que le premier va prendre les dégâts directs Donc là je, par exemple si j'en ai aucune bah le premier il prend les dégâts prévus Donc 506 plus les, 10, plus les 15% 582 et le deuxième lui Il a direct pris le cumul Donc 632 et là si je refais 682, 632, 683 Hop 733, 784 et euh, 700 j'ai plus combien 834 ou un truc comme ça Donc ça c'est très intéressant parce que même si vous touchez Beaucoup de monde vous allez pouvoir Augmentez le, les dégâts directs et une fois que vous avez les 5 cumuls bah là même si c'est un seul gars vous gardez les 5 cumuls en fait Donc c'est très très très très très fort hein. c'est vraiment très fort dans les fights longs et sachant que c'est encore une fois un spell que vous avez en permanence hein, les flammes infernales Et évidemment flammes infernales synergisent de fou avec le brasier infernal puisque comme vous augmentez la portée c'est plus facile d'avoir des cumuls rapides Et du coup des dégâts colossaux sur le Q-spell donc là dessus très très intéressant avec Guldan Ensuite on a les ténèbres intérieures Infliger 1316 points de dégâts à des héros adverses Annule le coût en points de vie de la prochaine utilisation de connexion Et augmente la puissance de capacité de Gul'dan de 25% pendant 5 secondes Évidemment cumulable avec la soif de pouvoir et Ça, bah, ça, fait plaisir, ça fait plaisir Hop, on va prendre ça et ça Donc on va balancer les sorts Et là vous le voyez en fait le dé clignote Ce qui indique que j'ai suffisamment infligé de dégâts donc mon prochain dé me redonne du mana mais ne me coûte pas de points de vie Et là j'ai une augmentation de puissance de capacité Donc le Q-spell fait plus mal, mon drain fait également plus mal Alors je vais mettre temps de recharge, on va tout dégager Et en gros l'idée, euh, mince en fait j'aurais pas dû Vous voyez le prochain là fait plus mal et du coup les dots font plus mal parce que je les. La corruption elle continue à mettre les dots. Et j'ai activé sur le. J'ai activé le dé, donc ça fait plus mal. Les q font plus mal. Le drain fait également plus mal. Vous Voyez Hop On augmente. Je vais le refaire une fois. Et ça c'est très intéressant. Et là vous le voyez, le drain par contre, lui comme il a augmenté la puissance de capacité, on l'a vu, ça a critique sur les soins. Ce qui doit, doit se faire normalement sur le soif, la soif de pouvoir. Là, Il y a, il y a eu un bug, hein, mais normalement ça doit se faire aussi pour la soif de pouvoir. Donc en plus la synergie, un hein, soif de pouvoir et Ténèbre Intérieur synergise très très très très bien. Ça augmente la régénération du drain et ça augmente également les dégâts du drain, les dégâts du E, les dégâts du Cuspel et même bah, les dégâts du Fier en fait. Donc très intéressant euh, ce 16. Il est à la fois utilitaire et il fait à la fois des dégâts supplémentaires. Alors évidemment, comme il est un peu touchade, il est moins puissant, moins violent que l'affliction funeste et les flammes infernales. Mais Ténèbres Intérieures par exemple sur un Q-spell ça marche très bien Je dirais que sur un corruption bah on va chercher l'inflexion funeste parce que t'as besoin des 6 cercles Mais sinon sur un Q-Spell ou n'importe quel autre bah, Ténèbres Intérieures marche bien Niveau 20, niveau 20 on a l'amélioration du Fear qui augmente la durée d'épouvante de 1 seconde Donc on passe de 2 secondes de Fear à 3 secondes de Fear Ce talent a été énormément nerf parce qu'avant c'était 2 secondes, enfin, c'était n'importe quoi, c'était trop fort Et ça réduit l'armure des ennemis à peu près de 20 points Ce qui augmente les dégâts qu'ils subissent de 20% donc le Fear pose une vulnérabilité de 20%, vous leur balancez la sauce Et votre équipe généralement va prendre à partir un des mecs Fear donc va lui exploser la tête Très très très très fort On a le déluge, la pluie de destruction réduit la vitesse de déplacement d'ennemis de 90% pendant 0,5 secondes euh, Ça change de rien, ça augmente pas les dégâts Ça fait juste que le mec va prendre un saut de 90% pendant 0,5 secondes Potentiellement il y a des chances hein, que la pluie de destruction ne touche pas un seul météore Bah hein. à ce moment là vous n'avez pas de vin et même si ça touche qu'une fois, bon bah le mec ok il est slow pendant 0,5 secondes et ensuite bah, il continue sa course Donc le déluge c'est une catastrophe hein. Déjà que la but de destruction c'est pas terrible mais alors le déluge c'est une catastrophe Et enfin on a le cercle démoniaque C'est un actif, qu'est-ce que ça fait Le cercle démoniaque, 60 secondes de temps de recharge invoque un cercle démoniaque à l'emplacement de Guldan A l'activation, Guldan se téléporte vers le cercle L'intérêt c'est quoi Vous posez ça Alors évidemment s'il y a trop d'actifs vous pouvez être dans la merde Mais l'intérêt c'est quoi C'est que là, bon, bon, là je vais me jeter contre les, les tours complètement me jeter contre les tours, hein, aïe aïe aïe je suis, je suis bien on va faire les quêtes je vais mettre une corruption avec affliction funeste sur un fort pour que vous puissiez voir les dégâts et là j'appuie ici, hop je reviens à l'endroit, je suis safe sachant que vous pouvez potentiellement mettre le cercle de destruction dans la base hein, pour se soigner instantanément sans bac mais l'intérêt c'est de s'en servir comme un flash, comme un blink en mode bah on le met derrière, un petit peu comme un murky aussi on se positionne, on tape, oh là là, hop! Oh mince, ah, j'avais pas le CD, j'ai oublié de remettre le CD. Et donc, bah, vous réappuyez sur la deuxième, le deuxième outil pour pouvoir se téléporter. Petit truc avec euh, Guldan d'ailleurs, l'affliction funeste, j'en ai pas parlé, parce que c'était pas marqué. Il faut Il faut marqué, hop! Euh, sauf des pouvoirs, épouvante, pierre de soin, affliction funeste. Petit truc avec l'affliction funeste. Moi je vous ai parlé d'un 511 tous les trois impacts, du coup ça marche deux fois. Sauf que sur les héros c'est quasi impossible de le faire, donc j'en ai pas parlé. Tu à ah, hop, fini. Le truc intéressant C'est que Ça marche sur un fort par contre Donc Sur un fort Les 511 vont être doublés Si vous touchez 6 cercles bim, critique. Ah mince purée Ça l'a pas accompli les quêtes Donc hop On a temps de recharge Hop 587 Et de nouveau 587 Donc l'affliction funeste vient de reproc et là, vous commencez à égaler, voire dépasser une Jaina en dégâts de mage hein. C'est en dégâts sur un bâtiment hein. L'affliction funeste, que ce soit en PvE ou en PvP Très très très très, très forte Ça marche sur un boss aussi hein. Ça marche sur un boss qui a quand même une grosse hitbox Donc ça, ça fonctionne très très bien Donc au 20, ça dépend de vous Soit le fear amélioré Généralement le fear amélioré est très très fort Si par contre il y a beaucoup de dives et que vous pouvez vous faire attraper très facilement Le cercle démoniaque est meilleur Mais d'un autre côté si vous calez le meilleur des fears, bah vous n'avez pas besoin du cercle démoniaque. Donc, cercle démoniaque est plus facile à utiliser, mais le fear est godlike. Le fear est godlike. Donc, généralement, je vais plutôt privilégier le fear, mais le cercle démoniaque dans certaines games va être quasi indispensable. Donc, ça dépend un peu de vous, est-ce que vous mettez des bons fears ou pas, et même vous pouvez mettre des très mauvais fears pendant toute la game, et au 20, un fear parfait, et vous avez gagné la game. Hein. Un fear en lead game, un bon fear en late game, vous gagnez une partie avec. Hein. Donc, c'est très très très intéressant. Mais le cercle démoniaque évidemment ça peut marcher. Ça peut être utilisé aussi sur les. Si vous par exemple vous, avez, vous dominez mais vous avez peur d'un backdoor, bah vous posez votre cercle démoniaque au niveau du corps, si l'adversaire commence à taper et tout, vous, vous régénérez. Vous, vous téléportez au moment du backdoor. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi. Donc, c'est un emploi, on va dire, un peu plus défensif et qui peut être macro. Le fire, lui, c'est full micro et on va fracasser du mec. Donc, très, très, très intéressant. Alors, pour les builds maintenant, parce que là, le guide est un petit peu long. Il... Il Guldan est un perso un qui a beaucoup de choses euh, à être évoquées. C'est un perso que j'adore et euh, que j'aime énormément, que j'ai beaucoup analysé. Donc, forcément, il est un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Euh, D'ailleurs, on va commencer avant de parler des builds d'une un, optimisation de dégâts que je vois très souvent pas faite chez les Guldan. Un guldan souvent il fait corruption alors il fait q E et ensuite il draine va virer les tendres de souvent il fait q corruption Merde je les ai pas encore ça mais c'est vrai que ça met un peu de temps Kuspel, corruption et ensuite il draine Voilà augmentation de dégâts Ce qui est vrai en burst s'il faut, faut absolument instant un gars Il va être corruption Q drain Le problème c'est que plus vous allez du faire durer le drain moins le DPS va être grand le drain fait moins mal que des cuspels en boucle Un drain c'est 289 points de dégâts par seconde Un cuspel c'est 506 hein. Donc si vous faites donc Un cuspel, un drain Tant que le cuspel est parvenu Effectivement vous faites plus de dégâts, vous optimisez Mais dès que le cuspel est revenu Il faut spammer le cuspel, sinon vous perdez des dégâts Et je vois tout le temps des Gul'dan Continuer leur drain jusqu'à ce que Mort s'en suive, non En opti de dégâts, vous faites évidemment corruption Vous pouvez faire un drain, mais ensuite Il faut lâcher et mettre des cuspels en fait et oubliez pas les auto-attaques entre deux q -spell. Très important Vous avez même le temps d'en mettre deux. Et ça c'est comme ça que vous avez tué un mec Et en Chase, généralement avec, quand vous chassez un adversaire Généralement, on va, on va le faire avec Arthas qui décide de s'enfuir bah, le mec s'enfuit et du coup si vous restez en droit vous êtes immobile Bah vous rattraperez jamais l'adversaire Donc, alors que Gul'dan a un kit pour Chase qui est quand même pas dégueu Avec le Q-spell Hop on va pouvoir traquer comme un hit and run Sauf que là c'est un spell and run quoi On lance un sort, on continue de courir on lance un sort, on continue de courir. On lance un sort, on continue de courir. Et si. Et si le Arthas. Bon, là il a décidé de se suicider apparemment, malheureusement. Alors évidemment, votre drain, par contre, si vous êtes low en PV, vous allez vouloir le garder jusqu'au bout. Moi je vous parle d'une optique de DPS. Évidemment, si vous êtes low, vous allez vouloir garder votre drain pour vous remonter. Mais quand, quand je vois des Guldan full PV qui continuent à canaliser leur drain, j'en perds mes cheveux j'en perds mes cheveux et quand il faut optimiser à max pour DPS le gars bah on va balancer le Cuspel et à la limite le drain là mais dès que le Cuspel est revenu on remet des Cuspel en fait donc voilà ça c'est un point que je voulais revenir sur les, les combos de Gul'dan sur l'optique de l'optimisation de DPS maintenant les builds alors le build comme je vous en ai parlé et corruption absorption d'âme soif de pouvoir épouvante pierre de soin affliction funeste fire ou cercle démoniaque c'est le build le plus joué en compétitif sur Gul'dan c'est le build le build de Exceptionnel, très très très très fort Alors il n'a pas toujours été À la sortie de Gul'dan le build Q-Spell était plus joué que le build E Blizzard, enfin rapidement a fait des petits fixes Et le build E est devenu jusqu'à Depuis sa sortie à maintenant Le build le plus compétitif du jeu Maintenant il y a un autre build Que je trouve très sous-coté Et qui est excellent C'est le build Q-Spell O1, obligatoire Niveau 4, bah, ça dépend hein. Absorption reconnexion connexion Là j'ai fait un laïus, je vais pas revenir dessus Donc vous faites comme vous voulez en fonction de la map Q-Spell, au 7, là vous n'avez pas beaucoup de choix, hein. c'est soif de pouvoir. Au 10, le fier évidemment. Au 13, mératale. encore une fois, un peu comme vous voulez, mais la pierre de soin sera meilleure, mais comme vous voulez. Au 16, mératale. et là vous avez deux optiques. Soit q en mode vraiment, on harcèle, on harcèle en boucle, on spam, on spam, on spam, on spam, mais ça fait des dégâts, mais colossaux. Soit un build un peu plus hybride, un peu plus global, où vous allez pas tout miser sur le q et vous prenez Ténèbres intérieures, qui vous permet d'augmenter les dégâts du q les dégâts de la corruption, et le drain. A vous de voir, je trouve le Cuspel fou et en fait en q Cuspel, ça et ça, les deux sont très très très très bons en fait. Les deux sont excellents, hein, je le redis. C'est juste que le Cuspel là, vous allez arroser comme des comme un taré, euh, c'est juste dingue. Mais ce qui est bien avec le Ténèbre Intérieur, c'est que ça augmente aussi l'utilitaire, les dots, etc. Et comme vous arrosez aussi beaucoup les Cuspel, vous avez le dé gratuit, quoi. donc c'est toujours intéressant. Donc comme vous voulez, je vais mettre le Cuspel pour la forme Mes Ténèbres intérieures en build Cuspel, très fort aussi Et au vin, Tourment ou Cerconima, comme vous voulez Maintenant je vais aussi en profiter pour casser des trucs Parce qu'il y a un autre build qui existe Ce que les gens appellent le build de drain Ça n'existe pas le build de drain Alors le build de drain, c'est... Euh, je viens de vous présenter tous les talents hein. J'ai pris du temps, je me suis fait chier à le faire C'est pas pour rien Le build de drain, beaucoup de gens se disent Ah là là, bah ouais mais si je prends le drain là, le drain là, le drain là, le drain là, là c'est incroyable Petit rappel la plupart des talents du build drain, Blizzard a quand même fait plus de choses pour améliorer les talents en individuel Mais les talents du build drain, il y a très peu de synergie entre... Enfin, les talents du build, pardon, du drain ont très peu de synergie entre elles Donc dire un build drain, au final, c'est pas pas terrible Parce que par exemple, le drain au niveau 1, ça augmente la portée, ok, okay ça augmente la portée, donc c'est plus facile Mais qu'est-ce que ça change au niveau 4 De toute façon, vous allez vous, vous approcher des sbires, les drainer et passer au, au, au, au, au sbire suivant donc on s'en fout en fait. Alors oui, vous avez plus de range. Mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin de la soif de mort si vous jouez euh, énergie chaotique en fait. Pareil, au 7, ça fait plus de dégâts. Et ça réduit la vitesse de déplacement. Et comme on l'a vu, le drain ne dépend pas des dégâts infligés pour vous, pour vous soigner. C'est d'ailleurs le principe du talent drain au, au 13. Il va vous augmenter la vitesse à laquelle vous régénérez vos points de vie. Mais ça n'augmente pas les dégâts. Les dégâts et les soins du drain ne sont pas ensemble. Le truc qui peut faire que ça augmente aussi la sustain du drain C'est la puissance de capacité Talent 7, talent 16 Puisque ça augmente et les soins Et les dégâts Mais les soins ne sont pas dépendants des dégâts Donc en fait quasiment aucun Des talents du build drain De ce qu'on appelle le build drain Quasiment il n'y en a aucun qui synergise entre eux Alors bien sûr, augmenter la portée du drain bah, Ça fait que vous allez pouvoir infliger des dégâts d'un peu plus loin Alors je rappelle un petit truc aussi euh, Le drain, en fait la portée initiale du drain est faible, enfin est assez faible. Par contre, si le mec fuit cette portée là, y a, ça va durer un peu plus longtemps, un peu plus loin. En fait, la portée du départ du drain n'est pas la même que la portée de, de sortie du drain, en fait. Un peu comme avec Asmodan, avec le E. Du coup, bah vous pouvez gratter un peu. Donc en fait, augmenter la portée du drain, c'est la portée de lancement. Ça n'augmente pas la portée de fin du drain. Ça aussi, c'est un truc on, on a l'impression. Mais. L'énergie chaotique du coup ça bah, s'énergise pas tant que ça avec le soft de mort Et du coup vous pouvez tout à fait faire un build Q-spell ou E avec des talents du drain Moisson de vie par exemple Build Q-spell ou enfin, build E par exemple vous pouvez très bien vous dire bah, Je vais prendre l'épuisement maléfique parce que là il y a une Tracer et un Genji Alors, Genji déjà c'est pas terrible parce que Genji difflect votre drain Et vous... ça tique plein de fois et il vous met, il vous met mal hein. Mais contre Tracer par exemple ou un Zeratul bah, C'est vrai que vous allez lui faire plus de dégâts donc vous allez le forcer à partir Ok à ce moment là contre ces piques là c'est bien est-ce que ça veut dire qu'il vous faut la porter Bah non, parce que le Tracer et les vous êtes porté ou pas, il s'en fout, il va venir. Hein. Et Niveau 4, bah, réduit le temps de recharge du drain de vie si vous le tuez, vous n'allez pas le tuer au drain en fait, hein. vous allez l'affaiblir au drain. Et si vous le finissez au drain, normalement il y a un problème. <rire> normalement il y a un problème. Hein. Alors bien sûr ça réduit l'écoulement du temps de recharge, mais généralement le mec va casser votre drain hein, à un moment donné, hein. soit par un spell, Soit parce que bah il a la tracer à reset, soit parce que le Zeratul est sorti de votre portée. Il, a, il est à Go sur vous, il est reparti avec le trou de verre ou le voyageur de l'ombre ou le E ou je sais pas quoi, et il est reparti. Donc il va casser votre drain. Donc au final les talents entre eux synergisent pas. Et le drain bah 13 bah, lui il augmente la sustain. Donc vous voyez qu'il y a un problème en fait sur le sur... donc le build drain n'existe pas. Après on peut voir des hybridations avec par exemple un corruption au 1, drain et au 4, drain au 7, et fire pierre de soin il faut un, des, bah, euh, un E pardon au 16 et au 20 le fire du coup vous avez deux talents sur le drain avec un build corruption à l'inverse vous pouvez jouer un build talent. Cuspel drain 4 il drain 7 il il fire heal et là partir sur les ténèbres intérieures qui va augmenter à la fois le Cuspel et le drain et au 20 talent. le fier mais un build drain pur c'est pour les attarder, je suis désolé mais c'est pour les attarder C'est ceux qui n'ont pas vous compris vous les attarder. synergies entre les talents vous Et c'est aussi pour les mauvais guldans pour le coup Ça montre très souvent si vous êtes un bon guldan ou un mauvais guldan Parce que généralement c'est bah, je rate tous mes spells Du coup le drain bah je peux pas le rater donc j'arrive à faire des dégâts Donc j'arrive à avoir de l'impact avec mais, Lancez vos sorts correctement, vous n'aurez pas besoin de faire ça en fait Donc à, pour moi dans, le, dans les talents drain, le 7 est et le meilleur pour le coup, le D4 le 7 est le meilleur. Le problème c'est que la concurrence est dure avec la soif de pouvoir. Certes le Lion des Ombres à l'heure actuelle est plus petit, hein, mais l'épisode maléfique probablement sera nerf et soif de pouvoir est toujours vraiment haut. A côté de ça, vous avez la moisson de vie mais comme je l'ai dit, il bah, y a l'Hillstone aussi en, en concurrence. Donc, et le 1 et le 4 c'est vraiment. Euh, le 4 ça marche bien en solo quoi. Et pareil, encore une fois, vous pouvez jouer corruption, euh, soif de mort et soif de pouvoir en fait. Hein. Ça marche très bien. Maintenant je vais finir là-dessus. Et le guide durera une heure donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait des guides aussi longs mais Guldan il y a beaucoup de choses à dire. Le truc c'est que aussi contre Zagara par exemple, pourquoi Gul'dan va être fort C'est notamment. Alors q ou Corruption d'ailleurs les deux sont bien, si vous voulez aller si vous voulez. En fait le direct, le build E est plus late game. Gul'dan a un très très bon late game, que ce soit en q ou en E, il a un late game de dingue, quand vous avez le palier 16 et le palier 20, c'est monstrueux. Donc en early généralement il faut finir les quêtes. q est plus early, mais il sera très fort en late. Le build corruption lui c'est en late, c'est le roi. Donc en, si vous êtes en lane contre un, une Zagara par exemple, Bah c'est vrai que les de corruption peut-être un petit peu plus dur. Vous n'êtes pas obligé de jouer l'énergie chaotique, bien sûr pour tenir la lane ça peut ne pas être dégueu, hein. donc l'énergie chaotique on va plutôt la jouer sur un Gulden qui va devoir tenir une lane. Mais vous pouvez par exemple, énergie et chaotique, soif de mort, pourquoi c'est fort Bah parce que ça marche contre l'hydralisque et le cafard. Ça marche si l'ennemi meurt, l'ennemi ça considère tout. Si l'ennemi meurt, du drain, ça va vous permet enfin de, de régénérer votre Z donc une Zagara vous envoie les cafards, vous envoie tout vous allez pouvoir drainer le cafard, passer au, au cafard suivant, passer à l'hydralisque c'est ça qui est très très fort avec Guldan donc la soif de mort marche bien, mais par je exemple, exemple la soif de pouvoir augmente Et les dégâts du drain, encore une fois sachant que le 7 si je dis pas de bêtises euh, le drain de vie inflige 50, non bah bon, après c'est vrai que ça marche aussi euh, le drain de vie augmente, mais vous pouvez tout à fait faire, drain 1, drain 4, drain 7 l'idée bien sûr avec l'épuisement maléfique si vous le prenez, ça va être aussi de, de, de casser les noisettes de, de la Zagara en fait Vous allez lui drainer comme ça de loin, elle va, être, elle va, être, elle va devoir se replier Et vous allez pouvoir euh, bah, drainer plus vite aussi euh, l'Hydralis qui autres Et euh, au 13, bah, vous pouvez tout à fait jouer Healstone, Pacte Funes, Moisson de Vie, ce que vous voulez encore une fois Le Fier la marche, mais c'est l'idée c'est plus par exemple d'être chiant contre un match-up en particulier, Zagara Donc voilà, euh, j'espère que j'ai été assez clair Petit tips, pensez encore une fois, euh, tout ce que soit la Healstone le drain. Euh, ce qui est très dur avec Gul'dan c'est de gérer, gérer vos points de vie en fait. Hein. Parce que des fois bah, vous avez envie de, Vous n'avez plus de mana donc vous allez claquer un dé, mais attention parce que si vous claquez un dé vous êtes plus, plus vulnérable. Donc faites attention à ça. Un truc aussi, pensez à D avant un drain potentiellement, parce que ça m'arrive souvent, même alors que je joue beaucoup Gul'dan, ça m'arrive parfois euh, de ne de, de pas avoir appuyé sur D avant et du coup mon drain est moins rentable. Mais attention parce que si vous faites des dés, bah, potentiellement vous pouvez vous tuer aussi Alors vous ne pouvez pas vous mourir en mettant plein de dés Ça va vous laisser à 1 PV Mais ça peut vous tuer dans le sens où bah, vous mettez un dé le tra La tracer elle, elle met les petits, derniers petits dégâts et vous mourrez Donc il faut faire attention à ça Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu euh, Je vais essayer d'économiser un peu de temps Donc euh, au revoir, merci à vous N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Je vous embrasse très fort Et comme le guide est long Il est très long, j'espère que ça vous a quand même pas bloqué oui, beaucoup de choses à dire sur Guldan, mais il y a tellement de choses à dire sur ce perso qui est très intéressant et qui est souvent pas mal, enfin pas très bien optimisé. Voilà, bisous